Bruno, tout d'abord, euh, bon. Bon, euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, grâce à cette nouvelle séquence, Emmanuel Macron est en train de regagner un peu de popularité, c'est ça Donc et on a envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'il a, qu a, qu a plutôt intérêt à continuer ses débats tous les en trois tous les jours. jours. Moi, je dirais que pour l'instant, c'est extrêmement positif parce qu'effectivement, il impressionne. On se dit d'abord, un, quelle performance, en effet, quand même, être capable... C'est pas seulement la question de la durée, c'est aussi être capable de répondre euh, comme un ping-pong à des questions <rire> aussi diverses qu'il y a d'individus. Et il avait une, une écoute et une réponse à chaque question qui lui était posée. Il est euh, conscient de tout, mm. c'est-à-dire qu'il a réponse à tout. On, on se on souvient sait, soudain oui. que, mm. ah oui, c'est vrai, on avait oublié que pendant la campagne, on s'était dit « mon Dieu, ce qu'il est brillant ». Oui, il est brillant. C'est oui, mm. la République. On va dans tous les endroits de la République. Et dans les quartiers, on n'attend pas que les voitures brûlent. Ce qu'on est en train de faire, c'est une pierre parmi d'autres. Ce que vous faites au quotidien, ce qu'on va continuer à faire... Le mouvement est à la fois à radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi. Total. Je, je trouve qu'on a le droit de, de critiquer la médiocrité de certains euh, leaders des Gilets jaunes sans se voir taxés comme ça de, de mépris classe ou d'élitisme. Je des tests de QI à si la simplement il n'y aurait pas grand je, bon, ouais. je dis simplement, soyez pas méprisants non plus, parce non, que ce genre de déclaration ne, ne, ne, ne calme pas mais les excusez -moi choses. Excusez-moi quand je vois ce genre non, ben de non, là. On est plus là. Les discours officiels, on peut dire officiels, de, des deux leaders les plus partagés, leurs propos sont absolument. C'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Moi, je me penche sur leur texte, sur ce qu'ils disent. Et là, il ne s'agit pas d'orthographe, il s'agit du contenu. Mm -hmm. C'est débile. C'est-à-dire que ça n'a ni que ni tête. Ils ne finissent pas leur phrase. Euh, et, et ça n'a aucun sens. C'est euh, pas simplement conspirationniste. Donc, ils, ils sont totalement critiquables. Ils sont, euh, ils sont même méprisables. Si vous voulez, ces gens, vraiment, sont prêts à tout et euh, ne tolèrent pas... La moindre divergence, c'est pas Robespierre, c'est Marat sans la culture. Euh, D'un point de vue politique, c'est abject, ça devient abject. C'est violent et, euh, et, et sans sens. Donc, et voilà. Moi je suis journaliste politique, donc j'analyse les discours. Oh, uh...